Euh, J'ai envie de dire, c'est simple. Si elle se termine, ça veut dire que tu as tort. Si elle se termine, ça veut dire que tu qu'il y a une couille dans le potage. <rire> si elle se termine, ça veut dire que tu as mal fait quelque chose. Il s'agit de ta propre valeur. Si, alors, je vais préciser la valeur. Si cette relation se termine et si tu admets en pleine conscience se fait là ça veut dire que tu es coupable ça veut dire que tu souffres et c'est pour retarder l'arrivée de la de la balle que tu que tu n'admets pas parce que derrière je ressens un élan de fierté énorme Parce qu'il faut être forte. Parce que c'est mon devoir d'avancer. Parce que sans ça, je ne suis rien. Parce que malgré la beauté que je me sais être à l'intérieur, il y a des brisures à l'extérieur, il, il y a des rompages de liens. Il y a des choses qui se terminent. Et ça, j'en veux à la vie pour ça. Je ne veux pas admettre que la vie a raison et moi j'ai tort. Je ne veux pas me laisser emporter par le flot de la vie. Tu préfères voir l'œuvre de ta vie détruite plutôt que de que d'admettre que tu as tort. Que d'admettre que tu t'es trompé quelque part parce que ça fait partie de ta valeur. De ta valeur personnelle. Et dans cette sphère nommée valeur, tu y mets ton identité. Tu y, tu y mets qui tu es. Ça veut dire que plus ta valeur est grosse, plus ton existence est prospère. Et lorsque ta valeur est en danger, tu te dévalorises. Voilà ce que ça résonne. Ça renvoie à du familial pour te donner une piste consciente. Ça, ça renvoie vraiment à une structure familiale derrière en ce moment, j'ai plein de choses sur la famille qui ressortent. Euh, mais bref, je vais éviter de m'égarer pendant une question. Alors, euh... ah, voilà. l'autre chose, c'est Je veux dévorer la vie. T'as un, un, une pulsion de vie primaire euh, qui est celle d'une lionne voulant dévorer la vie de mes Et tu, quelque part, tu veux, tu, tu, tu veux réussir la chasse en un coup. Tu as, as la quête du one-shot. Tu la quête de, euh, euh, de, de, de, du, du sniper qui veut abattre sa cible en un coup. Pourquoi Parce que ça, ça montre à quel point tu es bonne, ça montre à quel point tu es doué, ça montre à quel point tu es, euh, tu es, tu es, euh, tu es magnifique, ça renvoie à ton ego, ça, ça renvoie à sa magnificence. Et quand je dis tu, je parle au groupe. Mais derrière, il y a quelque chose qui t'empêche te, qui d'aller plus loin que ça. Parce que si tu me poses cette question, ça veut dire que tu as fait le tour de, cette, euh, de ce territoire. Ça y est, tu as, as exploré chaque coin et chaque recoin. Et comme ça renvoie à ta magnificence, tu ne veux pas lâcher le morceau. Tu ne veux jamais lâcher le morceau. Parce que ça prouve que tu es là. Sauf qu'à à aucun moment tu ne tu construis. Parce que tu veux du one shot, parce que tu souhaites être celle qui fait les choses en un éclair. Parce que si ce n'est pas parfait, ce n'est pas toi. Et ça, ça vient, ça vient vraiment montrer ce que, ce que je viens d'exprimer pour toi et le groupe, et pour tout le monde, c'est ce côté, je n'arrive pas à construire. Comment, en fait, ta vraie question c'est, comment construire pour moi, comment construire à travers moi, comment construire euh, sans me trouver tellement égoïste que j'en ai honte. C'est-à-dire, si je te fais la traduction de cette phrase, comment construire en lien avec les autres, réellement, sans vouloir euh, rouler des mécaniques, sans vouloir donner un croche-patre un, un aux autres personnes, pour moi être un peu plus devant. On est tous égaux, mais moi je suis un peu plus au-dessus. Tu préfères l'inimitié à te trouver au même niveau que les autres. Être sur un piédestal, c'est... Alors non, pas ça. Euh, tu préfères l'inimitié à... à... à te trouver au niveau des autres. Pourquoi Parce que c'est... C'est un moyen pour toi, c'est un autre moyen pour toi de... Te rassuré. Parce que tu t'es tellement... En fait, tu as tellement d'hermétisme, ta structure pose un hermétisme par rapport à l'extérieur et au regard de l'autre que tu as besoin d'un truc ultra puissant pour te sentir reconnu, pour te sentir aimé au fond. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à, par rapport à ça. Ah oui Derrière, ça me renvoie comme, euh, comme vibration ta structure. Je ne me fais pas confiance. Donc j'ai besoin d'un système, d'une un, construction extérieure qui a l'air d'une forteresse. Et cette forteresse, c'est ton ego. Mais derrière cette forteresse qui a l'air imprenable, il y a des fondations qui sont beaucoup trop fragiles parce que tu te penses incapable. Merci pour ta question. Salut